Bonjour, bonjour, j'espère que ce message va vous donner euh, la confirmation de beaucoup de choses. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, c'est Jocelyne. Bonjour chéri d'an. Salam, salam. Bonjour euh, la Par exemple là que je suis ici chaque matin euh, pour vous parler c'est parce que beaucoup d'entre vous sont en vous êtes en transformation certains sont bloqués en route Donc, je vais vous donner l'histoire d'une jeune fille qui m'a contacté hier et elle m'a mis son elle m'a peu donné son histoire une personne qui a été la lumière de sa famille de peuple pendant longtemps son père a utilisé son pouvoir pendant plusieurs années et il utilisait son pouvoir le pouvoir de sa fille bien sûr euh, il était très prospère dans le pays et elle par contre toi le genre que tu as tout l'impression que tu es bloqué mais de temps en temps elle faisait des rêves où elle se voyait euh, à train le monter au ciel elle se voyait euh, elle a des visions de jésus bonjour bonjour et quelques années avant que son père ne meurt il a commencé à lui confesser des choses et C'était le genre que quand elle découvrait un peu ses dons Elle en parlait dans sa famille On la prenait pour une folle Donc bonjour, bonjour TikTok Donc sa mère est morte avant son père Son père a même pris une seconde de femme Et euh, non, avant que son père ne meure Elle est partie faire ses études à l'étranger Mais dans un pays africain L'enfant béni du ciel Je vais te bloquer si tu n'entends si pas le son de ma voix, tu sors, je dirais que tu reviens. Tu as compris Quand vous asseyez dans mes vidéos, là, vous, vous, vous venez pour vous écouter, pour apprendre et pour comprendre qui vous êtes. Si vous venez pour pleurer, c'est là que aidez-moi, aidez-moi, je vous bloque. Cache. Voilà. Il n'y a pas les enfants qui pleurent ici. Enfant béni, tu pleures. Tu es tu, tu béni et tu pleures. Donc là, voilà qui s'éloigne, elle va dans un autre pays. Euh, avant que son père ne meure, elle, a, elle souffrait beaucoup. Mais c'est donc, je veux que vous compreniez que dans sa souffrance, c'est donc ne faisait que s'ouvrir. Elle la confiance en ses pouvoirs. Euh, elle commençait à communiquer aussi. Tu vois, il y a des petits signes que je vous dis souvent les papillons. Bonjour, bonjour. Les papillons. Euh, tu vois, quand je te lève le matin, Soyez très observateur. Quand tu commences à te rendre compte de tes pouvoirs, tu vas devenir très observateur. Tu vas peut-être remarquer un oiseau qui vient à ta fenêtre tous les matins. Tu vas remarquer peut-être qu'on te donne des messages dans le rêve. Tu vas remarquer qu'on te guide. donc c'est ce qui a commencé à grandir en elle et juste avant la mort de son père bien sûr elle est partie elle a vu il a demandé pardon au départ elle savait même pas pourquoi il demandait pardon il est mort et quand il est mort euh, elle a commencé à avoir beaucoup de problèmes vous voyez retournement de situation de la famille donc, je vais lui donc vous dire une chose que je lui ai dit hier quand, quand quelqu'un a utilisé ton pouvoir pendant longtemps, il s'est enrichi avec. Quand tu vas être restauré, ça ne veut pas dire que tu vas forcément prendre la richesse de la personne. Et ça va se si me comprendre un peu. Donc ta restauration ne voudra pas dire que, euh, comme il a pris ton pouvoir, il a construit cinq maisons avec. Les maison, maisons va être mise à ton nom. De la même façon que quand tu es le, le successeur spirituel de quelqu'un, parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes des successeurs spirituels. Euh, physiquement, quelqu'un d'autre est venu discuter la succession. il a pris, il est parti avec. Parfois c'est l'enfant de la deuxième femme. Parfois, c'est euh, tes grands frères qui sont plus puissants que toi parce que quand le pater est mort, toi, tu étais encore petit. Tu avais peut-être, 19 ans. Eux, ils sont dans les 35 ans. Donc, ta mère ou ton père est mort. Et aujourd'hui, tu as 30 ans, tu n'avais jamais vu les 5 francs de ce parent. Michel ange merci pour les roses. Tu as le nom de mon ange préféré. Bon, je viens pour vous prévenir par rapport aux scammers. Il y a des escrocs béninois sur ma chaîne qui mettent beaucoup de messages. Donc, je ne vous contacterai jamais en inbox. Je ne viendrai jamais en inbox. Je te dis, bonjour, je suis la reine Jocelyne. Est-ce qu'on peut devenir amis? Je vais te faire une consultation personnelle. Je vais te... Ce ne sera pas moi. Vous avez suivi. Tous mes numéros officiels sont sur cette page. Donc, si vous aimez vous faire scammer et vous partez quelqu'un vous scamme, faites-le avec plaisir, au détriment, à votre détriment, hein, Mais ne m'aidez pas mettre sur moi. Voilà. Je pense que ça valait le coup que je précise de cela. Je parlais des successeurs spirituels. Beaucoup d'entre vous, vous êtes le préféré de la grammaire. Quand la gamme est morte, elle a dit que c'est toi qui devais être son successeur. Mais comme tu as une tante qui a un cœur très noir et qui visite beaucoup les marabouts, elle a manipulé les gens pour qu'on donne la succession à une autre personne ou bien à elle-même. Maintenant, quand tu as... Tu commences à activer tes pouvoirs et tu commences à communiquer avec les ancêtres. Cette personne qui t'avait donné le, le, sa succession, premièrement, cette personne va faire partie de tes anges gardiens. Deuxièmement, cette personne va venir te parler, te guider dans les rêves. Troisièmement, la fortune physique que les autres ont pris, ils ont détourné. Écoutez-moi bien haut. Cette richesse qu'on a détournée qui te revenait. La personne ou ces personnes qui t'ont donné cela vont te le retourner spirituellement. Bonjour Adama. Vous avez une façon très insolente. Le numéro du Gabon ne passe plus pourquoi. Oui bonjour même dans ton message. Vous pensez que moi je vais consulter tout le monde. Le numéro du Gabon ne passe plus pourquoi. Écris sur WhatsApp, tu vas me trouver sur WhatsApp avec le numéro du Gabon. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des. Il y a des choses que. Et parfois, c'est même avec plaisir que les ancêtres vont faire cela. Ils vont passer par une autre méthode. Parce qu'ils savent que si physiquement, ils te donnent tout l'argent là, on va te tuer dans ta famille. Hello Sunshine, je vous parle chaque jour de scammer. Si tu parles en inbox, on te, te scamme, c'est bien. Je n'écris à personne, je n'écrirai jamais à personne. Voilà. Je ne vous ferai pas de message inbox. Parce que vous êtes paresseux. Je mets ma page, je mets les numéros sur la page. Vous ne venez pas regarder le numéro. Vous attendez que quelqu'un vienne vous écrire. Ah, je voulais même t'écrire depuis six mois. C'est même bien comme tu m'écris, ma reine. Il vous a dit, ne soyez pas belle et bête. Pelle est vide dans la tête. Pardon, laissez-moi conduire mon direct. Bon. Ils savent que s'ils vous donnent, supposons ton grand-père meurt. Il avait 70 terrains. Et il connaît ses enfants. Il connaît que ses enfants sont méchants, égoïstes. Même ton propre père, là, qui est son enfant. Et il sait que dès qu'il va mourir comme ça, là, tout l'argent qu'il avait, ils vont, leur, ils vont aller dilapider ça. Donc, maximum dans 10 ans, tout ce que ton grand-père avait, c'est parti. Maintenant, voici le, le, le piège de l'histoire, ou le trick. Voilà le trick. Parce que vous pensez parfois que vos ancêtres sont bêtes. Ils sont plus intelligents que vous. Ils sont plus intelligents que vous. blaguez pas vos ancêtres. Parfois on te dit que voilà telle personne, c'est elle la successeur Vous prenez peut-être une autre personne Pourquoi ils ne savent pas Pourquoi parce qu'ils sont morts, parce qu'on les aime, leur, leur crâne est déjà tout pourri là Qu'ils ne peuvent rien, ils ne connaissent pas ce qu'ils font Laissez-moi donc vous dire ce qu'ils font Leur énergie, leur pouvoir Leur capacité à se faire de l'argent Va venir se concentrer sur une personne, leur personne qu'ils ont choisie, que vous, vous avez refusé. Parce que vous avez voulu choisir pour vous. Ils vont venir donner à la personne là. C'est pour ça que tu vas voir. Et pour ça, je, vous, je dois vous dire ceci parce que chaque fois que vous rêvez de votre grand-père, peut-être vous dites. Vous avez certains tanticones là que. Il faut me dire. Si tu vois le grand-père dans le rêve, il faut me dire. Il faut me dire, pas toujours lui dire. J'étais bête avant là. Écoutez, dans nos familles, les gens ne survivent pas la méchanceté. Je suis désolé mais c'est ça, c'est un fait. Beaucoup de tes problèmes, il y a tes ongles sur ça, il y a tes tantes. Je reste comme ça là. J'annonce dans une de mes familles, je ne dirai même pas laquelle. Bon, voilà, associons-nous, il faut que les enfants partent en Europe. Bon, si le visa de tel enfant coûte peut-être 2,5 millions. Vous voyez, non? 2,5 millions pour 4 personnes ou pour 8 personnes, c'est plus facile que 2,5 millions pour une personne. Entendons-nous, non? On voit la première personne, qui a le bac, le premier, qui... Pendant la personne qui a le bac, on l'envoie d'abord. On le pousse, on la pousse, elle avance. Eh, et euh, ouais, oh, oh, oh, Non, c'est mon enfant de 5 ans qui doit d'abord partir. Il dit, mais regardez l'enfant de 17 ans là-bas qui a derrière le bac. Regardez l'autre de 20 ans. Non, on met d'abord mon enfant. Et celui qui veut pousser même son enfant là, il ne donne même pas 50 000 sur les 2 millions là. Vous comprenez un peu la réalité des gens Vous comprenez Le noir cœur qu'il y a dans l'Africaine. Hein, hein. Mais je suis là pour vous montrer comment récupérer vos choses. Sans déranger personne. Hein. Quand il te dit que tu restes là-bas en Suisse, tu es à Genève. Tu pars, tu prends ton vin, tu verses au sol, tu parles à tes ancêtres. Parce que tu sais que tu ne peux avoir confiance en personne. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un sur le village qui parle de la tombe pour toi et pas part avec le bon cœur. Même vos cousines sont les cousines ticones pas, pas ça, ça m'énerve jusqu'à, aïe, Seigneur, ça me fait même mal au cœur. Hey, la famille, mon frère, la famille. Hey, hey, hey, hey, hey, hmm. Hmm, hmm. On ne met pas le cœur. J'ai un membre de ma famille, une fois, Reste chaque jour, on met les projets à table. La personne dit, j'ai pas l'argent. On met les projets à table. les gens de la, tu vois un membre de la famille a un problème il fait comme s'il n'a pas les dons et moi personnellement le jour où je peux moi j'ai de aucun membre de ma famille ne peut venir dire cela dit que non. un jour et en reçu le il faut aider l'enfant de cet homme L'homme dit que s'il faut n'importe quoi, dis-moi, je vais donner. Je dis que, hein? Oh, Kaba. Donc tu as la jambe? Que non tu as la jambe? Hey, we... Eh oui. Pas les centaines de mille. Pas les centaines de mille. Parfois ces personnes, quand ils étaient jeunes, ton père les a pris sous son toit, ton père les a hébergés, ton père a payé leur, leur scolarité, ton père les a nourris. Aujourd'hui ton père meurt, te voilà tu es dans le besoin, même soulever le doigt pour t'aider. Je pas pourquoi ils me font parler de ça aujourd'hui. Ce sont des sujets qui sont très sensibles pour moi. Parce que moi, j'ai tellement subi les choses dans ma famille que. dans mes deux familles. Avant que je ne fasse ce que je suis à terre de faire cela, ça m'a menacé pendant des années. Je tourne, je tourne. Il y a des où il restait en bain comme ça là. Je coupe tous mes cheveux, je fais comme une folle même. ils sont là, ils voient. Quand Dieu m'a monté la voie, il m'a amené des gens qui m'ont montré comment utiliser mes dons. Vous a commencer. Ils sont à distance, ils me regardent. Hey, la fille là, elle a été dépassée. Hey. La première personne m'appelle. Tu sais, on a toujours su que tu avais ça en toi. Vraiment, moi j'ai toujours su depuis que tu es... Hey. Ouais Seigneur, je me retiens sur vous, je me retiens. Je me retiens. Vous pensez toujours que c'est tout le monde qui vous aime là Vous pensez toujours que c'est tout le monde qui vous aime Parce que ma mère est morte très... J'avais 19 ans quand ma mère est morte. Ce, le TikTok, mon numéro c'est le 00237 Si vous voulez de quoi noter Noter TikTok, mon numéro c'est le 00237 680 711 0701 Moi, mes dons se sont ouverts à 33 ans De 19 ans que ma mère était morte Que je tournais comme ça comme La chaise du coiffeur, je cherche Merci pour les roses. C'est là que commence à briser. Comment que tu brises là? Voilà. Il faut voir. Alors, mes décès, tu venir vers moi. Ah non, tu sais, moi, tu joues sueur. Hein? Moi, je, je savais toujours. 6,80, 711, 0, non. 6,80, 711, 0,7, Donc, je vais maintenant partir sur la partie où comment se connecter à ce qu'ils ont à vous donner. Premièrement, vous devez comprendre que vos ancêtres ont besoin que vous preniez ce qu'ils ont à vous donner au sérieux. Deuxièmement, ce qu'ils ont à vous donner, c'est pour un but, c'est pour une mission. Ce n'est pas seulement pour que tu construis ta maison, tu as la grosse voiture, tu montres aux gens que voilà, vous voyez, je savais qu'il fallait avoir l'argent. Hein, Et ça va. Ce n'est pas ça le but. Et certains de vos ancêtres, ils sont partis sans accomplir leur, leur destinée, sans ouvrir leur pouvoir. C'est ça, 680-71-0701. 6, je connais pas comment on, est, on épingle les trucs ici sur TikTok. Facebook le numéro est sur la page. Donc, on n'a même pas besoin d'aller chercher avec les scammers. Je ne sais pas comment faire pour épingler. Il n'arrive pas à épingler. Voilà le numéro là-bas. Vous allez se scroller, regardez. Parfois, vos ancêtres ont besoin de quelqu'un dans la famille qui va prier pour les autres. Ils ont besoin de quelqu'un qui va... Euh, ces pouvoirs-là, ils les donnent pour une raison. Ils savent que si tu peux faire un travail pour toi, pour te délivrer, tu vas aussi délivrer les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-fils. Parce que quand la famille se divise et on commence à voir les ongles, chacun cherche ses intérêts. Alors que quand on a nos... Tu as un grand-père peut-être Le grand-père va vouloir le bien de ses fils De ses petits-fils, de ses arrière-petits-fils Donc ce qu'ils vont faire C'est qu'ils vont généralement choisir celui qui a un cœur Celui qui a le cœur disposé Et c'est ton cœur Que pour l'instant on abusait de ce cœur Mais tu ne comprenais pas pourquoi tu avais toujours le bon cœur Tes demi sœurs te font le de, de taper d'eau devant toi. Cache comme ça là. Elles prennent ton mari devant toi. Et part, elles, en, elles enveniment ta, ta belle famille. On te chasse du, du mariage. Après le lendemain, tu es à leur mariage en train d'organiser la cérémonie. Voilà le genre de cœur que tu as. Maintenant, le cœur d'un choisi, c'est quelqu'un que les ancêtres, et tu ne, peux pas, tu ne sais peut-être pas, mais c'est ton bon cœur qui te protège même. C'est ça qui t'a couvert, c'est ça qui a mis une protection autour de toi depuis toutes ces années. C'est ça qui a fait que tu et, tu et il y a aussi une partie où tu devais savoir que tu devais être testé. Parfois, quand tu regardes ton grand-père, tu ne savais pas que le père avait traversé les choses avant d'avoir toutes les maisons qu'il a. Parfois, tu as un grand-père qui te dit que toutes ces, ces maisons que tu vois là, il a obtenu ça en une vie, que son père ne lui a rien donné. Donc, il a dû mûrir rapidement. Et si tu l'observes bien, quand il était vivant, il s'occupait de beaucoup de personnes. C'est pour ça que chez vous, vous aviez même 20 frères et soeurs, pas, de, donc, pas, pas biologique, le père prenait seulement les enfants et les élèves. Il prend les enfants des autres personnes, il les met seulement à la maison. Oh, ils il mangent, ils il font tout. Tu vois même qu'ils sont, ils sont méchants avec vous, mais le père, tu le sais. Bonjour, Africa Germany. Je dois vous expliquer pour que vous compreniez. Maintenant, un leader a des, des leçons qu'il doit apprendre. Donc, il y a les étapes Moi, après il y avait une étape de ma vie une phase de ma vie où tout l'argent que je gagnais la moitié je payais mon loyer, je mangeais le reste j'envoyais le tout à ma famille et aujourd'hui j'écoutais un youtuber qui parlait de ça, il disait il appelle ça black, black tax il dit que c'est le fait que ta famille soit toujours en train d'absorber tout ton argent C'est un peu comme si tu étais à la surface de l'eau, tu n'as pas encore mis une prise de bouée de sauvetage. Et comme tu arrives à la surface de l'eau, tu veux retirer les gens qui sont peut-être un mètre sous l'eau pour empêcher qu'ils se noient. Mais en essayant de les retirer, eux-mêmes aussi tirent encore dans l'eau. Maintenant, tu te retrouves 50 cm sous l'eau avec eux, vous mourrez tous les deux. Bonjour Yusuf, comment tu vas donc à un moment c'était comme une révélation un peu comme si c'était les anges qui avaient ouvert le ciel pour moi genre alléluia j'étais devenu immunisé au chantage émotionnel de ma famille oui la reine j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait tes parents ce week-end je t'assure la personne m'a dit comment ta mère avait l'argent comment ta mère aidait les gens et dit waouh je vais te prendre un inbox tout à l'heure je vais te dire donc c'est un peu comme si c'était les leçons Tu as, on dit leçon 6, leçon 7, leçon 8 tant que tu ne valides pas la leçon là, tu n'avances pas Oui, M. Ron, c'est comme ça maintenant je vous parle beaucoup des histoires des autres personnes pour que vous puissiez analyser votre vie pour ne pas perdre le temps vous devez valider vos unités et avancer Tu vas voir comprendre que si moi je prends mes 10 000, je te donne 5 000, je garde 5 000, tu vas manger tes 5 000, tu vas encore venir voir mes 5 000, tu vas te plaindre que je ne t'ai pas donné. Alors que j'ai juste appris à gérer mes 5 000. Oui, la reine, monsieur, on ne se laisse pas abattre malgré les épreuves. Maintenant, vous devez valider vos UV, comme on disait à l'université, vos unités de valeur, pour sortir du trou là où vous-même vous vous êtes laissé trop longtemps rester. J'ai compris que je peux être dans ma grosse voiture, dans ma maison climatisée. J'arrive à gérer et à voir à distance avec mon, mère, mon frère de même père, même mère, qui vit dans une petite chambre. Peut-être mon loyer c'est 350 000 le mois, ton loyer c'est 25 000 le mois. Et ça ne me dérange pas. Like, you know, I'm okay. Parce que je sais que 50 fois j'ai essayé de t'aider. Mais 52 fois tu as voulu te rester dans ton trou. Ça veut dire qu'il y a encore le crédit. Donc les deux autres fois je vais encore vouloir t'aider, tu vas encore tomber dedans. Et je, je, je vous dis toujours, la prospérité, c'est dans l'âme. Tu ne peux pas sortir quelqu'un de la pauvreté s'il ne veut pas sortir. Donc... Quand tu valides cette unité de valeur qui est très importante, c'est-à-dire l'unité de valeur familiale, tu comprends que je dois d'abord m'occuper de moi, je dois d'abord m'élever spirituellement. C'est pour ça que le travail spirituel que vous commencez, au début, n'essayez pas de sauver tout le monde dans votre famille. N'essayez pas de montrer mes vidéos à tout le monde. Hé, hey, viens suivre les vidéos de la femme-ci. Hé, hey, hey, tu en penses quoi? Hein? Dis-moi ce que tu en penses. Elle parle des haches de marabout depuis longtemps avec sa mère. Tu vois comme tu es bloqué là-bas depuis là, non? Avec ton diplôme d'ingénieur que personne ne t'embauche là. Hein? Ta cousine la connaît un peu. Chaque jour, as sa mère l'appelle. Est-ce que tu as appelé, appelé Nadège? Elle, elle fait quoi maintenant? Oh maman, elle m'a dit qu'il y a un prétendant dans sa vie. Ah, bon, mais. Hein? Deux semaines plus tard, le gars ne t'appelle plus. Elle dit que le gars ne t'appelle plus. C'est que vous ne croyez pas. Vous êtes des incrédules. Donc, tu dois rassembler suffisamment d'énergie. Parfois même, tu dois t'isoler. Françoise, si tu es orpheline, même si tu n'es pas encore orpheline, il faut devenir orpheline. C'est nécessaire. Vous voulez sauver tout le monde au début Arrêtez C'est comme si tu es là, tu es tu boites, tu veux porter quelqu'un Tu vas sauter comment Tu n'as même pas de béquille Cherche d'abord ta béquille Après à marcher Achète même la chaise roulante Même le camion roulant Avec le camion tu peux porter plus de personnes hum? Bonjour Audrey. Je ne parle pas avec tout le monde, Audrey. Non, si c'est ce que c'est dit, qu'on va parler. On va parler. Vous compris? La fleur Jenny. Je ne sais pas si tu te laves avec le sel. Il n'y en a pas mieux que vous avez payé. Mais pourquoi je vous parle là, c'est chaud. Leila Optique, bonjour. Nina. Tu dis que tu as fait un rêve où tu as vu une actrice camerounaise qui te montre comment faire les beignets. Moi, à ta place, je me lève, et je commence à faire les beignets, je vends. Et c'est que vous êtes un peu bête dans vos vies. Voilà un ancêtre qui a pris la, la, la forme de la prospérité. Il est venu te montrer que vendre les beignets. Tu te lèves et tu dis Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Eh, hey, vous êtes bête. Tu peux commencer les beignets. 3 mois plus tard tu arrêtes les baignées tu fais maintenant tu ouvres ton propre restaurant <coughs> vous savez dit quoi sur vos rêves là dit l'unité de valeur qui est très importante que tu dois valider tu dois t'immuniser au chantage familial dis-toi toujours que si tu as envie ou si tu es mort ta famille va vivre et tu ne les aiderais pas si tu restes au même stade qu'eux et tu ne les aiderais pas si tu es mort donc il faut absolument que tu gardes ton énergie certains d'entre eux prennent carrément physiquement ton énergie pas tout le monde qui doit te visiter tu vas pas dire tes rêves à tout le monde bon. si vous avez compris tant mieux maintenant quand tu vas commencer à s'isoler ça veut pas dire que tu vas t'enfermer dans une chambre où tu parles à la personne mais j'ai deux trois trucs spirituels que je vais demander de faire supposons que tu peux aller faire tu fais une libation euh, tu fais euh, tu nettoies la tombe d'un d'entre eux. Celui qui t'appelle le plus. Quand je parle, là, tu vas sentir à ton cœur. Parfois, peut-être tu avais grandi chez ta grand-mère. Elle t'aimait trop. Elle est morte aujourd'hui. Tu appelles son nom. Quand, quand, vous allez, quand vous allez commencer à les appeler, ils vont comprendre que vous avez compris. Qu'ils sont là pour vous assister. Qu'ils sont là pour vous guider. Et qu'ils combattent même déjà pour vous. Vous allez maintenant rentrer dans une période où... Ça peut prendre un mois, un an. Vous allez faire beaucoup de travail spirituel. Beaucoup de lavage. Beaucoup de... J'en parle ici, il y a qui il y a toutes ces choses-là. Vous prenez. Il y en a parmi vous. Je sais que vous avez souvent. J'ai une là, par exemple, elle m'a contacté une fois. Je veux, je veux, je vais faire, je vais faire. Je t'envoie l'argent demain. Et j'ai dit envoie maintenant. Elle n'a pas envoyé. Le lendemain, elle m'écrit elle me dit. J'ai senti que de là où on a parlé jusqu'au lendemain là. Il y a eu des blocages. Elle a oublié. Elle ne m'a plus jamais parlé de ça. Moi, elle sais J'ai une autre. celle-ci aux États-Unis. Elle me contacte un jour, elle me dit vraiment, je sais que je suis censée être célèbre depuis. moi j'ai mes cousines, sont saute travail les sénateurs ici là. Elle, elle, elle, moi je comprends pas. Elle dit, je veux, je veux, je veux. J'envoie je l'argent. Elle n'envoie pas. Le lendemain, elle me dit, je vais laisser. Je vais laisser. Elle dit que Seigneur, je, je suis fatiguée, tu m'envoies du coup des filles qui vont. Il dit que non. J'ai conçu, j'ai fait le lavage, je l'ai forcé à faire son lavage. Elle dit que tu me dois tellement m'envoie mon argent, d'abord seulement pour le lavage, tous les produits la laissent. Ça devait être un truc comme 600 dollars qu'elle devait envoyer. Deux semaines plus tard, elle m'écrit, elle dit, hé, hey, hey, hey, maman. Les deux semaines, si ma vie a changé jusqu'à que, pardon, pardon, tu as dit que je devais encore prendre de quoi après. Elle prend les produits, elle fait encore peut-être deux mois. Elle revient vers moi, maman. Voilà, je cherche l'homme depuis des années. Je suis tombée sur un homme, elle m'envoie la photo, maman, je suis dépassée. Il dit que c'est vous qui croyez toujours que vous n'êtes pas bloqué. Une autre, donc je peux dire ça fait six mois que je suis celle-là. Une autre, elle me contacte. J'ai trop souffert. J'ai fait tellement l'examen. J'ai passé l'examen sur les États-Unis tellement de fois. Je ne sais même plus ce qu'elle doit faire. Elle a eu la chance. Je l'ai consultée ce jour-là. Elle m'a contacté la même nuit. Elle est consultée. Je lui ai dit que ma chérie, tu as trop de chance. Il me tout à 21h. Au village, au lieu de me reposer sur la tête de consulter, tu as la chance. Elle a viré peut-être 700 dollars la nuit là pour tout son traitement. Le lendemain, je pars, je, je commence le travail. Le surlendemain, lendemain, elle me contacter dit, je ne veux plus. Je suis découragée. Je lui ai dit que c'est trop tard. Tout l'être. Je vous connais, déjà. tu vas réussir. Elle supporte, elle reste dans la formation spirituelle Elle reste, ça la touche Quand j'ai travaillé, je lui ai dit que Comme je suis en train de... Tu, as, tu, as, tu es venu quand tu m'as parlé Sache que le mois qui suit là, tu auras tous les challenges de la terre Elle reste un soir, elle me dit que it's too much Elle ne veut plus Elle sort du groupe de formation spirituelle Je lui ai qu'on avait lancé une formation spirituelle Donc j'ai reporté ça au 15 novembre On va commencer le 15 novembre elle sort du groupe. Je peux en inbox, je lui dis que ma chérie, je ne peux pas te forcer. Je ne peux pas te forcer. Le lendemain, elle me dit, hé, hey, j'ai passé mon examen. L'examen que j'ai déjà fait combien de fois, là, j'ai échoué. Que maman, je m'excuse. Pardon, remets-moi dans le groupe. Remets-moi dans le groupe. Je lui, dit, je, lui dit, je, lui dit, je lui ai dit que te dit que tu seras. Tu. Parce que parfois vous croyez que vos, vos blocages, c'est. Vous, vous, vous voulez expliquer vos blocages. Vos blocages sont spirituels. Et quand elle devait passer, ça devait revenir dans sa vie maintenant. Nous, elle me contait finalement, je suis revenue dans ma vie. Maman, je suis. Elle était tellement contente. Il dit que ce n'est que la première étape parce que quand tu veux te libérer, c'est comme si tu partais dans un, un champ de guerre pour récupérer ta, ce qui t'appartient. Tu récupères ton mariage, tu récupères le diplôme qu'on t'a pris depuis, tu récupères ton, ton entreprise que tu crées, tu récupères tes enfants. Ce n'est pas la blague. La fleur Jenny, à mon numéro, je rappelle que je ne consulte pas seul. Ceux qui prennent les consultations normales, c'est très probable que ce ne soit pas moi qui vous consulte. Je ne prends que les gens qui ont payé les VIP, les consultations urgentes, c'est-à-dire deux fois plus le prix. Parce que ces derniers temps, à moins que ton énergie ne soit vraiment. C'est pour ça que je vous dis qu'en attendant d'essayer de me parler, concentrez-vous sur votre travail spirituel à faire. Il y a des gens parmi vous que dès que vous prenez votre téléphone, vous appelez, c'est moi, moi, qui décroche. Il y a des personnes que ça fait trois mois que vous essayez de me parler jusqu'aujourd'hui, vous n'avez jamais pu me parler. Chaque je vous écrivez. Donc, ah, quand vous allez commencer à ouvrir vos yeux, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi. Parce que vos, vos, vos ennemis vont savoir qu'elle est partie faire quelque chose. Ils vont sentir. Et quand ils vont sentir cela, certains vont peut-être voir que tu es devenue encore un peu belle. Certains vont voir, ah, on avait bloqué son ventre depuis 4 ans, comment est-ce qu'elle a conçu? Ce qui t'a permis de te délivrer là, il faut que tu continues ça. Si tu avais commencé les bains de sel, je consulte à distance euh, Kelly, je ne sais pas trop, je fais les consultations à distance, donc on fait un appel audio ou vidéo. Vois que tu connais déjà un peu et que tu veux te libérer, c'est trop tard pour eux parce que ton pouvoir sera déjà en train de s'activer. Et je vous donne ces outils tous les jours. Je vous dis, il y en a parmi vous, vous pouvez vous guérir. Vos anges vous guérissent pendant le sommeil. Si vous êtes concentré, vous allez souvent écouter. Tu te lèves le matin, on ne saute pas du lit pour aller au travail. C'est parce que vous avez. Bon, euh, la consultation que moi je fais si c'est au cameroun c'est 65 000 francs la consultation normale c'est 33 000 donc c'est le double à chaque fois si tu es en europe c'est 56 euros et si c'est moi qui dois le faire c'est le double c'est à dire 100, 110 euros voilà ok et je vous rappelle que je ne suis pas je suis saturé je ne suis pas c'est bon un petit Ceux qui ont généralement le cœur, puis arrivent à me parler. Si vous arrivez avec un cœur trop noir, on ne peut pas se parler. Je ne prends pas les gens qui ont le cœur noir. Moi, je vous dis, moi, ça manque les caches. Beaucoup aussi d'entre vous, euh, n'essayez pas de vous parler à votre ancêtre. Si jamais vous avez un message pour moi que cette dame doit me donner, permettez que je lui parle. C'est tout. Voilà. donc ce mois je communique beaucoup avec il euh, ya jésus il ya l'enjeu michel et la vierge marie et certains de vos ancêtres donc les numéros sont sur la page je ne vous contacterai pas Inbox pour vous dire quelque chose. La page officielle est là. Si vous partez en Inbox, un Béninois vous demande de l'argent. Vous allez vous faire consulter par ce Béninois, pas par moi. Donc je vous préviens, s'il vous plaît. Donc, je précise, tu te lèves tôt. Vous connaissez très bien ce que le bain de Bibi fait dans vos vies. Fais ton main de pipi avec du sel. Tu mets des intentions claires. Il y en a parmi vous vous êtes tellement puissants. Quand vous demandez quelque chose, ça se passe. Maintenant, vous devez entrer dans une phase où... Je disais hier à une des reines avec lesquelles je parlais que... Tu ne peux pas avoir les pouvoirs spirituels et tu es pauvre. Tu ne peux pas la reine l'arie l'arie Lyonna. bonjour de la part de la reine l'arissa écrit alors bonjour ok l'arissa je sais pas l'arissa tu, tu ne peux pas euh, ce qu'on peut dire vous devez arriver à un niveau où vous êtes convaincu que Si votre pouvoir peut attirer... Mais tu, peux, tu peux rester comme ça, tu penses à quelqu'un. La personne t'appelle en journée. Genre, ça fait carrément 12 mois que tu n'as pas vu la personne, vous n'as pas parlé. La personne, te, la journée, tu, regardes, tu te concentres. 14 heures, la personne t'appelle. Ah, j'ai traversé mon téléphone. Et puis, non, ma chérie, c'est toi. En anglais on dit summon You summon the person's spirit Tu as commandé l'esprit de la personne D'appeler. Avant tu pensais que c'était du hasard Maintenant vous les, les, les petites reines et les petites sorcières Que vous êtes pauvres là Est-ce que tu as vu quelqu'un qui a le pouvoir de guérir et les pauvres C'est moche non N'est-ce hein? pas on la voix waouh elle peut communiquer avec les ancêtres waouh quand elle prie pour quelqu'un la personne guérie waouh oh oh elle a pas l'argent de taxi oh là là elle vit elle dort sur le canapé de sa copine oh that's too bad ah, chloé tu as quel souci j'ai pas peur du diable <rire> Ouais que seigneur J'ai pas peur du diable Le truc, c'est que vous avez déjà commencé à exercer Vos pouvoirs Mais c'était du hasard Tu savais même pas là où tu partais La fleur Jenny Tant que tu n'écris pas en inbox, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas. Écris en inbox, tu dis que voilà, tu montes ta preuve de paiement. Vous quand vous venez sur TikTok ou sur Facebook, vous dites que j'ai payé, j'ai payé, je ne sais pas qui tu es. Et il y a certaines choses que... Vous savez. Tu restes comme ça, là. Tu sais. Maintenant, quand tu vas commencer à activer ces pouvoirs-là, ton argent va venir vers toi. Tu ne sauras même pas expliquer comment. Tu ne sauras pas. Hein. Tu restes comme ça, là. Il y a un problème même de 500 000. Toi, il y a ça là, 3-4 mois. 500 000 pour toi, il te fallait un an pour économiser l'argent là. Tu restes comme ça. Tu sais intuitivement ce que tu dois faire. Deux jours plus tard, tu as 500 000 à ta main. Deux jours plus tard, tu as 600 000. Donc tu payes ta dîme d'abord, tu as le reste de 500 000 à côté. N'oubliez pas de payer vos dîmes spirituellement, ça compte Beaucoup. Beaucoup. Jenny, je, je vois pourquoi tu n'as pas été consulté depuis. Ta vibration est très basse. Je crois que pendant que tu as pété ta consultation, mais tu n'as pas... Tu ne peux pas faire ton travail spirituel. Il peut lire ton énergie. Je pense qu'il est temps aussi que vous sortiez de la maternelle. Monter même au collège, non allez même en seconde. Tu avez dans les mêmes petits problèmes de 20 000 tous les jours. Ah. Les mêmes petits problèmes de 20 000 tous les jours. Est-ce que tu connais que ton degré d'argent détermine ton niveau spirituel Vous là, que vous aimez venir, cest là que moi, je suis une grande, je suis grande prêtresse. Moi, il connaît tout ce que tu dis là, moi, il connaît. L'une des choses que tu maîtrises quand tu commences à maîtriser la spiritualité, c'est l'argent. C'est l'argent cash direct. Je travaille qu'avec les maîtres. Je travaille avec les maîtres qui ne se connaissent pas encore. Donc quelqu'un qui a ça en lui mais qui ne connaissait pas encore. Je ne travaille pas avec les petits peureux. J'ai ah, peur. J'ai pas Je vais me protéger de ma famille. Je te montre comment activer la lumière qui est à l'intérieur de toi repas avec ta famille dans le spirituel il a les dépendants et à les indépendants je veux travailler les indépendants parce que les, dé les dépendances socks man you know i don't know how to say it. la dépendance ça craint sans cesse besoin qu'on t'interprète ton rêve tu as sans cesse besoin qu'on te dise si voilà ça c'est quand tu te lèves tu commences à voir les signes autour de toi tu changes en fait tu es différent Ling Africa Germany. Euh, pour faire le don à l'orphelinat, tu me contactes inbox. Je vais te donner le numéro de l'orphelinat. Soit tu fais ton en... Toi, tu envoies les sous chez nous, tu précises que c'est pour l'orphelinat et on va virer ça à l'orphelinat. c'est l'orphelinat cœur de Jésus qui est en Banguet. Je suis leur marraine. L'une de leurs marraines, on va dire comme ça. Si vous avez vos propres là aussi, vous pouvez partir là-bas. Moi, je vous force personne. Va là où tu es conduit. Arrêtez d'être des bébés spirituels. Arrêtez. C'est pour ça que quand tu vas commencer à faire tes pratiques spirituelles, on a parlé peut-être de, de dîmes, de dons aux orphelins, de saraka, des choses comme ça. Observez beaucoup les gens dans votre famille qui ont l'argent. Hein. Tu vas voir que... Ils sont très larges. Très. Quand tu es indépendant spirituellement, il y a des choses que tu connais. Tu ne sais pas comment, mais tu sais que tu sais. I don't know how I know it, but I just know that I know. Like, I just know that I know this one. Yeah, I know that. Yeah. Parce que spirituellement, il n'y a pas une seule voix. Il y a 8 milliards de voix. 8 milliards de voix. Ça veut dire que chacun a sa voix. Très important. Et cette voix, ça se construit, ça vient avec une, une assurance. Ça te donne la foi et ça active tes pouvoirs. Je vois certains d'entre vous, ça active même vos ailes. Ce qui fait que la nuit, vous pouvez voler Certains, vous pouvez voyager. Certains, quand vous m'écoutez, vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez envie de m'écouter. Vous ne savez pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais qu'est-ce que la fille a même nom? Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ai, bien l'écouter, oui. Parce que de temps en temps, il y a des, des mots que je dis et ça t'active, en fait. Et y a des mots que je dis. On t'avait enseigné ça dans le rêve, mais c'était... Euh, tu n'avais pas encore assimilé dans ta tête ton esprit connaissait mais ta tête ne connaissait pas. Et maintenant, quand je parle, je parle, je parle, ça vient dans ta tête et c'est là que tu connais, euh, tu comprends maintenant, il faut répéter. Je ne sais pas, ça se sent seulement. Il y a une, une jeune fille à qui j'ai parlé hier, elle me dit que... Depuis quelques semaines qu'elle a commencé à me depuis juillet, elle dort même avec mes vidéos. Et parfois, elle se réveille la nuit à 2h ou 3h. Ce que je suis en train de dire à ce moment-là, c'est exactement le message pour elle. Qu'elle me dit, comment ça arrive. Parce qu'il y a eu deux fois dans le direct où j'ai parlé. Je disais, Ouais, tu ne m'appelles pas depuis pourquoi Hein Tu ne m'appelles pas pourquoi Elle écoute ça, et dit, Ouais, je sais que tu parles à moi. Oh my god, ça va être trop sérieux. <rire> c'est généralement 2h, trois heures Parce que c'est à l'heure là que ton esprit est ouvert C'est à l'heure là que ton C'est pour ça que je vous ai dit Même pour recevoir les messages 4h35 maximum C'est là que tu es clair sur les directions Que tu dois prendre dans ta vie Parce que parfois, avant Tu prenais des décisions impulsives Et quand il fallait même t'arrêter les ancêtres ne savaient pas comment t'arrêter, parce que quand ils te parlaient dans le rêve, tu ne te réveillais, tu ne prenais pas le temps. Tu ne prenais pas le temps pour dire, mais attends un peu, donc, on m'a dit, on m'a dit. Tu vois, parfois tu as l'intention de partir quelque part dans un pays, euh, tu te réveilles le matin à 6h, tu dis, ouais, il faut que je demande le visa pour aller en France, tu oublies. Tu continues ta journée, tu continues ta journée, tu continues, tu continues. Le soir, tu te couches, tu dors. Le lendemain, hein, il faut que je demande le visa pour partir en France. Tu ta journée. Par contre, si tu te réveilles à 5 heures, tu vas te rappeler qu'à 4h45, tu étais dans ton rêve à l'ambassade, tu demandais le visa, ou tu étais à l'aéroport, tu voyais Paris devant toi. Ça veut dire qu'il te montrait que tu devais partir à Paris. On n'est pas seul. La consultation se paye par, il euh, y a Paypal, il y a RIA, il y a Orange Money. Donc tu, tu vas cliquer sur le numéro qui est là-bas sur TikTok et puis tu pourras écrire Inbox. On va te donner comment payer. Ça c'est pour TikTok. TikTok, le numéro, le lien est, le lien est sur le, la page TikTok. Bon, pour euh, Facebook, le lien est sur la page aussi. Ne partez pas chez les scammers qui vont vous garder. Le WhatsApp de, de, de, du Gabon. Écris encore aujourd'hui, Michel, tu dis ce que tu veux. Tu as compris Tu rêves plus depuis que le un pasteur t'a touché la tête, tu es tombé. Fais ta prière, tu quand tu vas te laver au sel, tu demandes à l'esprit, ça, de restaurer tes dons. C'est tout. Le pasteur ne peut pas être plus fort que tes propres dons. Tu as compris, ma chérie. Donc, vous devez avoir. Sachez que vous êtes dirigé. À tout moment, je vous assure. Il y a l'endroit où tu dois prospérer. Il y a l'endroit où tu peux arriver comme ça. Là, tu fais deux mois. Toutes tes choses souffrent. Même si on te dit que c'est à Bahamé. Non, ça, je suis sûr que c'est à Washington. Non, je suis sûr. Non, moi, je suis sûr que. Hein, hein. Des villes où je suis arrivé, dès que j'ai mis mes pieds dans la ville, là, comme ça, l'énergie que j'ai senti là-bas, Dieu m'a dit il c'est ici, tu vas établir des choses ici. Il y a encore un autre pays spirituel où je suis arrivé là-bas, c'était tellement grave que je partais pour quatre jours. À l'aéroport, on m dit oh, tu viens ici pour combien de jours J'avais moi pris un billet seulement, j'avais pas pu aller retour. Ils m'ont dérangé à l'aéroport, ils m'ont dérangé. La j'entre. Il Ils disent y a quoi dans leur faux pays, c'est la En fait, tu... <rire> J'arrive. Premier jour. Deuxième jour. L'énergie. Troisième jour, ils commencent à me parler. Ils me montrent les choses qu'ils doivent faire là-bas. Je dis que, hey. Moi, je suis venu. Je rentre dans deux jours. Je me dis, hé, hey, tu où j'ai fait un mois là-bas. J'ai tapé un mois avant de sortir encore pour rentrer dans mon pays. Au bout de sept jours là-bas, j'avais appris là la maison. Au bout de 14 jours, j'avais réaménagé ma maison. Et je partais pour quatre jours. Donc, c'est parce que vous n'êtes pas... Vous allez beaucoup gagner à vous laisser guider. Parce qu'il y a des terres que quand tu te couches dans la terre là comme ça c'est comme si dans une autre vie tu avais été là-bas ou bien c'est comme s'il y avait une partie de ton pouvoir ça c'est le message de quelqu'un reçois ton message reçois ton message on me dit qu'il y a une fille en particulier il y a une là tu en train de m'écouter tu es dans ta chambre comme ça tu te poses les questions mm -hmm. tu as des tresses bizarres sur ta tête tu as même envie de couper tes cheveux tu as des tresses rondes comme ça là bon, il me disait de te dire que La terre où on t'a demandé de partir Quand tes pieds vont toucher le sol là-bas Tes pouvoirs vont s'activer Il y a certaines terres où tu peux partir dès que tu arrives tu sens la prospérité là-bas tu sens que si tu restes ici tu seras riche suis ton instinct qui est parmi vous déjà partir à Abidjan donnez-moi un peu vos premières impressions quand vous avez touché la terre d'Abidjan une notion de prospérité à Abidjan là qui c'est une autre dimension. Et vous, en fait, vous attendez les pronostics ou les diagnostics ah, des autres personnes. Mmh. Vous vivez, vous menez votre vie toujours en étant conseillé par d'autres personnes ils me disent de vous dire que vous devez arrêter ça Il y en a parmi vous vous devez même aller vous exiler dans une autre dans un autre pays tu commences un nouveau business là bas une autre façon de te faire des sous tu dois aller même là bas tu te mets dans ta chambre tu fais le trading tu fais des trucs en ligne en fait tu as déjà vu ça Ils t'ont montré ça en vision mais tu ne crois pas beaucoup d'entre vous vous croyez que la prospérité vient la prospérité euh, aïe aïe aïe. Ton ex, pardon, arrête de demander aux gens les bonnes dépouilles sur ma page. C'est dans les vidéos, va regarder les vidéos. Ouais. Ouais que, Seigneur, je vais te bloquer ton ex. Bon. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Ceux qui devaient entendre ce que j'ai dit on déjà compris tout. Vous avez déjà suivi tous mes messages que j'avais à vous donner ce matin, ça a été fait. Maintenant, ils me disent de vous dire que vous devez vivre comme quelqu'un qui a un but. Parce que vous n'êtes pas au hasard. Vous n'êtes pas tombé sur cette page au hasard. Et que c'est quand tu vas prendre ce que tu as fait. Tu vas commencer à te prendre au sérieux. On va te montrer ce que tu vas faire. Il te donne une instruction, tu ne suis pas. Pourquoi tu veux qu'on te donne encore deux instructions? Les désobéissants là. Où c'est les désobéisseurs? Les désobéisseuses, ah, j'ai rêvé que j'étais en train de faire ça, tu n'as pas fait pourquoi? Ah j'ai passé. J'attends d'abord. Agis sur un. Après, on te donne encore un. Tu agis sur un. Après, on te donne encore un. Tu agis sur un. Après tu t'habitues à agir sur un, un un. Tu fais les 1-1-1. Un, un, un, la danse des 1-1-1. Un, un, un. Après, on te donne maintenant deux. Tu agis sur deux. Tu fais la danse des deux, deux, deux. Même pendant un an encore. Mes messages sont trop codés. Mes messages sont trop codés. C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas là pour les petits, les petits petits là. Voilà que vous aimez c'est quand qu'on vient vous dire, dis-moi, dis-moi là. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas prêt à fouiller à l'intérieur de toi. Je n'ai pas prêt à fouiller ce qui se trouve dans toi. Tu n'es pas prêt. Tu vas encore passer même trois vies. Parce encore même trois vies.